J'ai sublimé l'attente que, que le monde a créé par rapport à trouver un emploi. J'ai réduit la chose à « j'ai besoin d'argent pour vivre ». Comment je vais gagner de l'argent et j'ai envie de faire quoi pour vivre Et j'aime bien faire quoi Et donc l'un dans l'autre, j'ai juste joué au piano et ça a commencé à gagner de l'argent. Et puis j'ai réalisé qu'il me fallait juste de l'argent pour vivre et que jouer au piano je le faisait. Et voilà, aussi simple que ça. Et j'ai pas de contraintes, ou très peu de contraintes, contrairement au schéma normal.